Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous présente cette fois les bonnes manières. Allons-y, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui de communication. Alors je suis poli avec les autres. C'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, euh, la question ici, c'est comment être poli, comment être gentil, comment être gentil, comment être poli avec les autres. Euh, L'objectif ici, c'est d'avoir un comportement exemplaire dans toutes les situations. Alors, je coche les réponses correctes. J'accueille un ami pour la première fois chez moi. J'accueille. Regardons ici. J'accueille un ami. J'accueille un ami pour la première fois chez moi. Alors, je lui propose de se mettre à l'aise, d'enlever son manteau, de se servir durant le repas ou je le mets mal à l'aise devant mes parents. Je me dispute avec lui, je lui dis je suis chez moi. Je l'ignore et je ne joue pas avec lui. Alors, j'accueille un ami pour la première fois chez moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire Tout simplement, je lui propose de se mettre à l'aise. Mets-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Enlève ton manteau. Serre-toi. D'accord Alors on dit tout simplement, je lui dis tout simplement de cette façon. Mets-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Enlève ton manteau s'il te plaît. Serre-toi. Derrons le repas. Alors, je le mets à mal à l'aise devant mes parents, non. Je ne suis pas d'accord avec. Je me dispute avec lui, je lui dis je suis chez moi, non. Je suis pas avec, je suis contre. Je l'ignore, je ne joue pas avec lui, non. Alors, la bonne réponse, c'est ça. Je lui propose de se mettre à l'aise, d'enlever son manteau, de se servir de le repas. Les malpolis, rendre visite aux bonnes manières. Et entre sans frapper. petit malpoli met les pieds sur la table et se précipite sur les bonbons. Maman malpoli visite le placard et papa allume la télévision. À ton avis, qu'aurait dû faire les malpoli pour se comporter correctement Essayez de comprendre. Alors, il y a deux familles. Malpoli et bonne manière. Alors les malpolis, ça veut dire la famille de Malpoli, rendent visite aux bonnes manières. Mais il entre comme ça sans frapper. Petit poli. c'est un petit garçon, mal poli vraiment, met les pieds sur la table. Oh. Et il se précipite sur les bonbons et maman Malpolie visite le placard et papa allume la télévision bon à ton avis qu'aurait dû faire les Malpolis pour se comporter correctement normalement lorsque tu rends visite à tes voisins par exemple ou à un ami tu entres mais avant cela tu frappes à la porte ou tu sonnes et tu t'assois correctement et tu ne te précipites pas sur les bonbons on te les propose alors moi je rends visite à mon ami, qu'est-ce que je dois faire? Je frappe à la porte d'abord, j'entre je poliment, et je m'assois correctement sur la table, et je ne me précipite pas sur les bonbons. Euh, maman mal visite le placard, alors je ne visite pas le placard des autres, et je n'allume pas la télévision des autres. C'est mal pour lui. Alors on dit. Alors euh, je frappe à la porte. J'entre dans la maison de mon ami. Je m'assois correctement. Je parle peu. Avec gentillesse bien sûr. Je ne fais pas de bêtises. Par exemple se précipiter sur le bonbon. Ou visiter le placard. Ou, par exemple aller n'importe où. Euh, ou allumer la télévision. Non. Non, non, non, c'est mal poli, c'est mal poli. Alors, jeu de rôle maintenant. Alors maintenant, jeu de rôle. Bon, et euh, deux enfants. Euh, le premier enfant frappe à la porte d'une classe. Toc, toc. L'enfant hein, frappe à la porte d'une classe. Alors avant euh, c'est quoi être poli? C'est il suffit de frapper à la porte, soit de la maison, soit d'une classe. Entrez. Lorsque vous entendez le mot entrer, alors, euh, vous entrez tout simplement dans la classe. Bonjour maîtresse. Excusez-moi. De vous déranger. La maîtresse bougera Demande si vous pouvez lui prêter des marqueurs. Ou des crayons. Répétez avec moi et essayez de comprendre. Entrez, c'est la maîtresse qui a dit ça. Entrez. Bonjour maîtresse. Excusez-moi. De vous déranger. La maîtresse bouchera. Demande. Si vous pouvez lui prêter des marques. Bonjour maîtresse, excusez-moi de vous déranger. <sne> la maîtresse le demande si vous pouvez lui prêter des marques. Si vous pouvez lui donner des marques. Oui, s'il te plaît, va les prendre sur la table du fond. Merci maîtresse. Au revoir. Au revoir. C c'est ça la bonne manière d'être poli. Bonjour maîtresse, excusez-moi. Excusez-moi. Cette expression vraiment très jolie. Excusez-moi, devez-vous de ranger. La maîtresse bourgera demande si vous pouvez lui prêter des marques. Essayez de répéter plusieurs fois jusqu'à la maîtrise. Bonjour maîtresse, excusez-moi, devez-vous de ranger. La maîtresse Bourgerat demande si vous pouvez lui prêter des marques. Vous faites plusieurs phrases de cette façon. Oui, s'il te plaît, va les prendre sur la table du fond. La maîtresse ici, la maîtresse Améra, est vraiment très gentille aussi. Il dit oui, s'il te plaît, va les prendre sur la table du fond. Merci maîtresse, au revoir, au revoir, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, qu'est-ce qu'on a ici on a bien compris la façon d'être poli avec les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas... Euh, par exemple, si tu accueilles quelqu'un euh, chez toi, euh, tu ne le mets pas à l'aise. Tu ne le mets pas mal à l'aise devant tes parents. Ou tu ne te disputes pas avec lui. C'est impoli. Alors, euh, ou tu l'ignores euh, et tu ne joues pas avec lui, non Non, non, non, il ne faut pas faire cela. Il se fait tout simplement, tu lui propose de se mettre à l'aise, mets-toi à l'aise s'il te plaît, enlève ton manteau s'il te plaît, serre-toi, te rends le repas fait comme chez toi. Et tu, peux aussi, et tu peux aussi utiliser ces expressions. Excusez-moi de vous déranger, maîtresse. D'accord Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et on a bien compris. Je suis pour avec les autres. La prochaine fois, je complimente. La prochaine fois, on va faire une leçon vraiment très intéressante pour vous, mes chers élèves de deuxième année primaire. Je complimente. Je complimente je félicite c'est à dire bon au revoir et à la prochaine